Petit retour sur le, le test cuisinière. Enfin, D'ailleurs, les deux tests, vous aviez deux tests à faire, un qui s'appelle test numéro 1 et l'autre qui s'appelle test numéro 2. Il euh, y en a certains qui ont fait soit le premier, soit le deuxième, euh, mais pas les deux. Pensez-y, c'est pas grave. Hein, puis, vous, vous pouvez le refaire en fait si vous voulez. Euh, et alors, dans les erreurs qu'il y a eu. Par exemple, ici, ce 8A plus 2, il y avait un piège, attention, attention, attention, 8A plus 2, non, ce n'est pas égal à 10A. Parce que là, globalement, par exemple, j'ai 8 ananas plus 2 euros. Eh ben, ça ne va pas me faire 10 ananas. Sauf si, par hasard, euh, l'ananas coûte 1 euro, mais c'est plus cher que ça, un ananas. Donc, 8A plus 2, attention, piège, ça ne fait pas 10A. Et après, j'ai vu d'autres erreurs euh, plus bizarres, enfin, je n'ai pas bien compris. Et par contre, qu'est-ce qui fait 10A Eh bien, 8A plus 2A. 10 ananas, c'est bien égal à 8 ananas plus 2 ananas. Euh, et puis là, il y a des fois partout. Donc, on va tout multiplier. Enfin, on va multiplier les nombres entre eux. 2 fois 4, 8. Et du coup, 8 fois A, eh bien, ça va faire 8A. Et je pense qu'après, les erreurs qui paraissaient hyper bizarres, c'est que vous deviez plus savoir placer quoi et à quel endroit Donc, commencez par les trucs dont vous êtes sûr. Et donc, avec surtout le fait que 8a plus 2, non, ce n'est pas égal à 10a. Parce que, de la même manière, euh, quand, par exemple, ici, il y a 4a moins 9 plus 3a, vous n'allez pas pouvoir mettre le 4a et le 9 ensemble. Donc, qu'est-ce que vous faites Vous faites le 4a plus 3a, ça fait 7a. 7a moins 9 alors, avec un peu de chance, vous cliquez 7 à moins 9, sauf qu'après, l'énormissime erreur que vous faites, enfin bon, c'est pas dramatique, hein, c'est pas la fin du monde, mais là, autant qu'à faire, autant le, euh, avoir la bonne réponse, 7 à moins 9, ça ne fait pas moins 2A, parce qu'on ne peut pas, euh, voilà, si j'ai des nasananas et des euros, euh, je ne peux pas les mettre ensemble. Donc, des A et des nombres, je ne peux pas les mettre ensemble. Je ne peux pas mettre non plus des A et des B ensemble, etc. Donc là, il y avait une seule bonne réponse, celle-ci, mais surtout pas celle-là. Et puis, ne euh, dites pas qu'à la fin, ça ne fait que celle-là. Bon, j'espère que vous avez saisi. Et encore une fois, si vous avez du mal, c'est pas grave. Tout d'un coup, vous verrez, au bout d'un moment, ça ira. Retenez là sur le coup, quand il y a des lettres, des nombres et puis d'autres lettres, on met les lettres ensemble et on met euh, les nombres ensemble. Et si j'ai des A, des B, des C, des D, et ben, je mets tous les A ensemble, tous les B ensemble, tous les C ensemble. Euh, voilà, c'est le cas ici. Donc, 8a moins 2a, ça fait 6a. Ah, bah ça c'est facile, en fait, il n'y a que celle-là qui est possible. 10b plus 5b, oui, ça fait 15b. Mais, surtout, je peux pas les mettre ensemble. Là, on a 6 ananas et 15 bananes. Donc, ça fait 21 fruits, mais ça fait pas... Euh, alors, sauf si on avait décidé que des ab, c'était des fruits. Mais, en fait, euh, non, parce que là, du coup, ab, c'est a fois b, ananas fois banane euh, ça fait rien, en fait. Bref, donc là, je laisse les A tout seuls dans leur coin et les B tout seuls dans leur coin. Et c'est tout. C'était la seule bonne réponse. Petit rajout, euh, ici en haut à droite, c'est marqué « écrivez votre pseudo ici ». Ça veut dire qu'il qu faut que vous écriviez votre pseudo. Alors normalement, il est déconseillé d'écrire son prénom ou son nom clair et net précis pour la protection des données. Donc vous écrivez quelque chose où je puisse savoir qui vous êtes. Euh, voilà, mais en tout cas écrivez quelque chose et n'écrivez pas euh, le code de l'exercice parce que si vous m'écrivez euh, je ne sais plus quoi quel est le code euh, XYBW92 en fait j'arrive pas à savoir qui c'est. Et dernière petite chose, euh, donc pour ceux qui ont bien réussi le début là, il y en a plusieurs qui se trompent, par exemple, ah, ben par exemple ici. 13a plus 2a ça fait 15a. Alors il y en a trois possibles là. Mais donc, j'ai pris les a. Ensuite, c'est moins 7b plus 3b. Moins 7b. Je suis au moins 7 et je remonte de 3. Je suis au moins 7. Je remonte. Si je suis au moins 7 et que je remonte de 3, je vais arriver à moins 4, pas à moins 10. Juste comme ça, en passant. Et puis, je reviens vite fait sur le test qui s'appelle Test 2. Et euh, certains l'ont parfaitement réussi et d'autres j'ai pas compris euh, justement ils n'ont pas compris ça c'est exactement ce qu'on vous demandait sur la fiche avec les hamburgers et les frites là 4 fois 3 moins 2a 4 fois 3 moins 2a et bien ça fait 4 fois 3 12 4 fois 2a 8a 12 moins 8a 12 moins 8a et bien il est là et hop je le mets là D'accord Là, quand tu es 4 fois euh, 3 euros moins 2 ananas, eh ben, ça fait 4 fois 3 euros et j'enlève 4 fois 2 ananas. Donc 12 euros moins 8 ananas.